Le café 80, c'est l'épreuve redoutée par les candidats, mais ne vous en faites pas, il y a quelques astuces pour vous aider à réussir cette épreuve. La première astuce, c'est bien évidemment de vous isoler dans une pièce, d'autoriser l'activation de la caméra et du micro de votre ordinateur et d'avoir 45 minutes devant vous pour effectuer l'épreuve. Je n'ai pas besoin de le dire, mais il faut aussi une bonne connexion Internet. Pour les astuces concernant les questions, comme vous avez pu le voir, il y a 80 questions dans le Café 80. Et pour chaque question, vous avez 4 réponses possibles. Parmi ces 4 réponses, si vous faites bien attention, il y a une réponse qui n'a rien à voir avec la question. Donc, vous pouvez déjà supprimer une réponse. Il en reste alors trois, et sur ces trois réponses, vous pouvez déduire la bonne réponse grâce à vos connaissances et en tenant bien compte du contexte de la question. En tout cas, ne vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas la bonne réponse, les réponses fausses ne seront pas comptées et vous ne perdrez aucun point. Pour vous aider, vous avez à votre disposition un café 20, qui est disponible sur le site internet et sur les annales. C'est un entraînement de 20 questions concernant les 4 sujets culture, actualité, français et english. De quoi vous mettre dans le bain du café 80 je vous souhaite bon courage et croyez en vous